Dans cette vidéo, nous allons parler analyse de plateformes de MOOC, caractérisation de différentes plateformes, entre guillemets, comment choisir ces plateforme, et ensuite des conflits que vous allez éventuellement avoir si vous voulez intégrer les contenus d'une plateforme de MOOC dans vos euh, curriculums ou dans vos cours. Euh, C'est donc dans une logique où on recherche des ressources externes que vous n'avez pas créées vous-même pour faciliter l'hybridation au sein de cursus dans votre établissement ou dans votre organisation. Donc, la première question, c'est évidemment choix de la plateforme de MOOC et ensuite, ce qui arrive parfois, les problèmes potentiels. Et on va aborder rapidement quelques conflits politiques associés au MOOC. Alors, en termes d'analyse des plateformes de MOOC, ces figures se basent essentiellement sur l'article que j'avais fait à la fin de ma thèse sur la structure de l'écosystème MOOC à partir d'agrégateurs de, de cours. Donc, c'est une analyse à grande échelle sur laquelle on avait regardé, par exemple, la nationalité des établissements qui étaient partenaires des plateformes de MOOC. Donc là, vous voyez différentes plateformes, hein, ça va de Coursera, France Université Numérique, EdX, FutureLearn. Et donc, euh, on voyait par exemple sur France Université Numérique que quasiment 99% des partenaires, à l'époque en tout cas, étaient euh, des établissements français. Idem, vous allez sur Coursera, EdX, vous voyez en bleu là, c'est des établissements euh, américains, donc euh, des, des États-Unis. Donc, on est vraiment dans une logique de plateforme nationale, de même manière que FutureLearn, la britannique, avec que des établissements britanniques, et donc avec les langues qui vont avec. Donc, un des premiers critères quand on veut s'orienter dans des plateformes de MOOC, c'est de savoir, est-ce que vos étudiants parlent tout simplement la langue euh, des MOOC que vous pensez intégrer Et si la réponse est négative, ben ça, la question est vite réglée. Euh, ensuite, il y a une question euh, de, euh, de discipline abordée. Là, euh, je vous représente pour une plateforme donnée les différentes disciplines, sciences sociales, informatiques. Donc, vous voyez qu'à l'exception de quelques plateformes comme la plateforme arabe EDRAC, où à l'époque, on était vraiment sur des cours associés à tout ce qui est commerce, gestion d'entreprise, euh, beaucoup de plateformes comme Coursera euh, ou EDX ou France Université Numérique sont assez généralistes. En fait, on va aussi bien aller enseigner les sciences humaines que des disciplines dures comme la physique nucléaire. La question alors qui se pose, et euh, est-ce que, parfois, cela ne vaut pas mieux d'aller sur une plateforme spécialisée euh, Dans notre établissement à Sergi, on avait à l'époque euh, en fait, euh, intégré les, les cours d'une plateforme comme DataCamp, qui faisait que des MOOCs en Data Science. Et ça peut être parfois plus facile à gérer que sur des plateformes riches. En revanche, si évidemment on ne veut pas être simplement dans l'hybridation d'un cursus, mais d'un établissement dans son ensemble, euh, là, il faut raisonner à des échelles de plateformes entières, comme Coursera, assez généraliste. Mais pour le moment, c'est très rare que ça se fasse. En plus, évidemment, euh, si je vous montre les prix, vous allez comprendre assez vite. Euh, Coursera, on, à l'époque où j'ai pris cette capture d'écran, on était presque à 400 euros par étudiant par an. Euh, surtout si on n'est pas sûr que les étudiants suivent les cours, ça peut euh, vite revenir assez cher. Maintenant, imaginons qu'on ait négocié une solution qui, qui fait que c'est assez... Euh, bon marché finalement et que l'approche la, d'hybridation soit entre guillemets rentable, eh bien, on a d'autres formes de problèmes. Ça existe hein, puisque euh, si vous regardez euh, ce qu'avait fait l'Arizona State University avec les MOOC et, et en partenariat avec Elix ils avaient lancé la Global Freshman Academy où on pouvait suivre une, quasiment l'équivalent d'une licence 1 entière sur la base de MOOC. Donc à condition d'avoir la volonté politique et les moyens de ces ambitions, on peut aller dans cette direction. Le problème néanmoins, c'est les questions d'accréditation. Et donc, il y a cette histoire entre Harvard et la San Jose State University. Donc, Harvard, vous connaissez, je ne la présente pas, avait produit un cours qui s'appelait Justice X. Et en fait, euh, beaucoup d'établissements étaient dans une logique où euh, ils disaient, bah, écoutez, euh, on va remplacer les cours magistraux qu'on fait localement par des cours de Harvard euh, sur, sur ces questions-là. Et les enseignants qui traditionnellement faisaient les conférences, on va entre guillemets, les rétrograder à simplement euh, de l'organisation de travaux pratiques. Et donc, euh, évidemment, la San Jose State University, mais entre autres, hein, ça n'a pas été le seul conflit, avait répondu, euh, keep your MOOC off our campus. Donc, euh, donc laissez vos MOOCs loin de notre campus. Donc, vous, vous doutez bien euh, qu'il va y avoir des petits conflits si vous allez sur une approche frontale de remplacement euh, dans, dans, dans cette course à l'hybridation. Donc ça, ce sont des choses à penser en amont, puisque si vous lancez tête bêche dans un projet d'hybridation fondé sur des MOOC en minimisant les questions politiques associées à ça, vous risquez d'avoir des retours de bâton et de vacciner pour longtemps les enseignants vis-à-vis -vis des questions de numérique. Donc ça peut se révéler plus contre-productif qu'autre chose. Donc en termes de conclusion. Donc, euh, on peut comprendre que les, les plateformes qui font des contenus gratuits veuillent euh, finalement euh, faire payer aux, aux établissements qui veulent utiliser leurs ressources assez d'argent pour euh, maintenir un modèle économique qui leur permettrait d'avoir des certificats et des associations avec des diplômes payants et qui permet de financer des ressources gratuites pour le reste de la planète. La question, c'est, veut-on participer de ce nouveau modèle de l'enseignement supérieur qui... Euh, Finalement, cantonner certains établissements plutôt à un rôle de consommateur et d'autres à un producteur. À titre personnel, je pense que c'est un modèle qui reste intéressant. Concernant vous, votre philosophie dans votre institution, j'ai envie de dire, à vous de choisir.